Voici la raison pour laquelle tous les immigrants au Canada échouent ou sont voués à l'échec. Ça, c'est un sujet très important et je sais que ça va fâcher énormément de personnes, mais ce n'est pas grave. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que si tu fais l'inverse de tout ce que je vais te partager dans cette vidéo, et si tu es immigrant au Canada, je t'assure que tu vas augmenter tes chances de réussite ici au Canada. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On a pour objectif de dépasser les plus de 100 000 abonnés. On est la première chaîne au Canada qui traite de finances personnelles, d'investissement et d'entrepreneuriat. Donc si tu veux faire partie du mouvement, tu t'abonnes, tu likes et tu laisses un commentaire en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux au, au centre-ville de Montréal. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Je sais que j'ai fait pas mal de vidéos sur l'immigration. Tu pourras retrouver des liens juste en bas euh, de cette vidéo-là. Mais je, je tiens à faire une nouvelle vidéo pour vous dire exactement les raisons pour lesquelles la plupart des immigrants échouent au Canada. Pour te raconter rapidement ma petite histoire, c'est que moi, je suis originaire du Cameroun. Suite à mes études au Cameroun, j'ai évolué en France, puis je suis passé par l'Angleterre, et ensuite j'ai immigré au Canada. Et lorsque je suis arrivé au Canada, j'ai fait le constat qui est le suivant, c'est que beaucoup d'Africains, on va pas se mentir, hein, si on prend la classe de tous les immigrants, si on prend tous les immigrants au Canada, les Africains, ce sont les plus pauvres. Quand je dis les plus pauvres, c'est pas pauvres d'un point de vue financier, mais c'est surtout pauvres d'un point de vue d'état d'esprit. C'est-à-dire, c'est que beaucoup sont fermés par rapport à leur réalité. Et quand je dis leur réalité, c'est la réalité, par exemple, de, de leur pays de provenance. En fait. C'est qu'il n'y a pas assez d'ouverture d'esprit. Je dis ça pourquoi? C'est que lorsque, par exemple, moi, je suis arrivé ici, je me suis rapproché de personnes, voilà, originaires, par exemple, de, du pays d'où je viens, d'autres origines, etc. Enfin, je me suis rapproché, par exemple, de personnes comme moi. Okay? Et j'ai fait une soirée avec ces personnes-là. Je me suis dit, c'est la première et la dernière fois. Pourquoi? Parce que la première chose que j'ai remarqué et qui explique pourquoi les Africains échouent, c'est parce que il y a beaucoup de négativité. Je m'explique. C'est-à-dire, c'est que je me retrouve une soirée et dans cette soirée là c'est beaucoup de critiques c'est beaucoup de mélancolie si je peux dire des histoires du passé que oui au pays c'était comme si ou pays c'était comme ça etc et beaucoup de futilité c'est à dire euh, ça va être par exemple les soirées ça va être l'alcool ça va être euh, les filles etc donc il n'y a aucun sujet constructif en fait et dès que tu vas vouloir aborder un sujet autre que celui-là on va commencer à te dire je te prends pour qui oui non ça c'est pour les autres etc ça c'est quelque chose qui m'a frappé et suite à cette soirée là je me suis dit c'est la première et la dernière fois que je passe une soirée comme ça avec des personnes négatives parce que si tu traînes avec des personnes négatives tu vas avoir des résultats négatifs tout simplement si tu traînes avec des personnes qui n'ont pas dans toi également tu n'auras pas d'ambition si tu seras avec cinq losers tu seras le sixième loser okay? suite à ça qu'est-ce que j'ai fait c'est que je me suis rapproché d'autres communautés et j'ai un peu vu comment est-ce que ça fonctionne dans ces communautés okay? je suis un peu allé voir comment ça fonctionne du côté des asiatiques du côté d'amérique latine etc et j'ai vu qu'il y avait quand même une certaine humilité c'est à dire c'est que lorsque tu arrives dans un endroit tu regardes comment ça se passe et tu t'adaptes au lieu de critiquer et de dire que oui ça me plaît pas tu cherches à comprendre comment te satisfaire dans cette situation et ça c'est un gros problème qu'on a en Afrique, c'est à dire, c'est qu'on va toujours critiquer et dire que oui, les gens sont comme ci, oui, les gens sont comme ça, sans même se demander si c'est pas nous le problème. Et ça, c'est typique que ce soit au Canada ou ailleurs, c'est un gros problème qu'on a, c'est à dire ce problème d'avoir des œillères plus que fermé, c'est-à-dire c'est même pas comme ça, c'est comme ça. On est vraiment figé par rapport à nos anciennes croyances, etc. Un autre constat que j'ai remarqué également, c'est le manque de partage, c'est-à-dire lorsque moi par exemple je suis arrivé euh, ici, j'ai eu à voir des personnes qui ont de très belles maisons, ok. Et je me suis rapproché d'une personne, je lui ai demandé, oui, comment tu as fait pour acheter ta maison et cette personne m'a mis une de ses feintes, c'est-à-dire une virgule comme ça c'est-à-dire il a commencé à aborder le sujet, puis l'a viré sur autre chose, tout ça parce qu'il ne voulait pas que je sache comment est-ce qu'il a procédé, de peur potentiellement que j'ai une maison. Plus élevé que la sienne et c'est vrai c'est que lorsque vous allez voir des personnes qui ont du succès et si vous leur demandez comment est-ce qu'elles ont fait beaucoup ne vont pas vous dire comment elles ont fait en Il fait ils vous cacher l'information ils vont faire de la rétention d'information et ça c'est quelque chose qu'on a typiquement chez les immigrants africains c'est-à-dire tu ne veux pas voir que ton frère réussisse au lieu de tendre la main à ton frère, tu vas dire non, va-t'en haut, débrouille-toi, ou je sais pas comment ça s'est fait, ou tu vas, tu vas toujours te retrouver disquette pour l'éloigner voilà, du rêve qu'il a. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait mal en arrivant ici, c'est-à-dire c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas te voir réussir. Et moi, ça a été le cas. Je te donne juste un exemple c'est que au moment où je tourne cette vidéo, ça fait cinq ans que exactement que ma chaîne youtube existe ok et au début lorsque j'ai créé ma chaîne youtube j'ai eu beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup d'insultes de personnes et quand je regardais les commentaires maintenant aujourd'hui je regarde plus les commentaires donc ces personnes à vous pouvez m'insulter comme vous voulez c'est pas moi qui répond bref et quand je regardais les commentaires au début je voyais beaucoup d'Africains que oui vendeur de rêve D'ailleurs, je vais un, faire une vidéo sur les vendeurs de rêve vendeur de rêve escrocs, menteur tu n'es pas capable de ça, tu te prends pour qui Tu es jeune, etc. Machin. Nous, on n'est plus, plus jeune que toi. Bref, c'est-à-dire que du négatif. Au lieu même d'essayer de comprendre le fond du message, la portée du message, la volonté, c'est-à-dire la prise d'initiative, c'est-à-dire qui Je suis en train de dire que je suis le seul, mais j'ai été l'un des premiers à commencer à faire des vidéos pour éduquer la communauté africaine au Canada francophone. -franc. C'est-à-dire au lieu même de soutenir le mouvement dès le début des personne commence à t'insulter. Et ça, c'est le reflet de la manière dont on procède de manière générale en Afrique. Dès que quelqu'un va faire quelque chose de nouveau ou de différent, tout de suite, c'est menteur, voleur, escroc, sorcier, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, les chiffres ne mentent pas. Cinq ans plus tard, on a la première chaîne YouTube au Canada francophone. On a accompagné, j'ai regardé ça hier, hein, 7184 personnes au moment où je te parle en ligne à faire leur premier pas en investissement immonde. C'est-à-dire, ramenez-moi quelqu'un qui a pu faire ça. Je ne pense pas que ça existe, en tout cas pour le moment. Et je ne souhaite que voir ça. S'il y a quelqu'un qui fait mieux que moi, tant mieux. Mais c'est pour vous dire quoi C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'entraide, en fait. Et moi, je me bats tous les jours à créer du contenu, à créer des communautés. Bon, maintenant, c'est un peu mieux parce que maintenant, on a des groupes de personnes qu'on accompagne, on a des événements qu'on organise, on a des bootcamps, etc. Et je vois de plus en plus de personnes. Et moi, j'ai une vue d'ensemble parce que quand je vois maintenant le changement qu'il y a eu, on peut pas dire grâce à mes vidéos, mais indirectement, c'est un peu grâce à ça parce que ben les personnes sont peut-être attirées par mes vidéos. Mais quand je vois maintenant le mélange multicultural qu'il y a. Je vois des personnes de Côte d'Ivoire, de Sénégal, d'Haïti, des Antilles. Je vois des Québécois, je vois des personnes d'Asie, Amérique latine. On a beaucoup de personnes qui se mélangent et pour apprendre ensemble. Et c'est exactement ça qu'on doit faire en Afrique. C'est exactement ça qu'on doit faire en Afrique. Le problème qu'on a, c'est que lorsque tu vas voir ton frère réussir, tu ne vas pas être content. Et en fait, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire, c'est que il faut que vous sachiez une chose c'est que seul, c'est impossible de réussir. Seul, c'est impossible de réussir tu vas toujours devoir t'appuyer sur quelqu'un ou demander de l'aide à quelqu'un. Et même t'inspirer de quelqu'un. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Parce que moi, quand je vois, par exemple, des personnes ici, c'est-à-dire que c'est juste la fête, l'alcool, les filles. Qu'est-ce qui est inspirant dans ça? Il enfin, n'y a rien qui est inspirant. C'est-à-dire, mais au lieu d'aller voir, par exemple, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a eu des résultats en affaires, qui a du succès, avoir l'humilité d'aller vers cette personne et lui dire, hé, hey, s'il te plaît, est-ce que tu as 5 minutes à m'accorder pour m'expliquer comment tu as fait Et moi, c'est cette humilité que j'ai eu en arrivant ici. C'est-à-dire que c'est que la personne qui m'a un peu ouvert les yeux par rapport à l'immobilier, cette personne avait l'âge de mon petit frère à l'époque. C'est-à-dire, c'est que moi je suis arrivé au Québec, j'avais 26 ans. Mon petit frère a 5 ans de moins que moi. Cette personne-là avait 20-21 ans. Il avait déjà investi en immobilier. C'est-à-dire, c'est que j'aurais pu me dire que, ah non, mais ça c'est mon petit, ça c'est non, ça c'est un enfant, il connaît quoi et tout, et tout, et J'aurais pu me dire ça dans ma tête. Non, j'ai l'humilité, je me suis dit, hé, ce petit-là. Il est très éveillé Je me rapprochais de lui Je me suis assis À côté de lui Comme un petit enfant Je lui ai dit Mon gars Est-ce que tu peux m'expliquer Comment tu as fait ça Il m'a juste dit en deux, trois minutes, comment est-ce qu'il a procédé? Mais il m'a dit, le plus important, c'est ça. Prends les connaissances. Il m'a recommandé deux, trois livres que j'ai lu Et là, clac, ça a changé mon mindset et je suis allé dans une autre direction. L'humilité, ça, c'est très important. Moi, j'ai remarqué qu'en tant qu'immigrant africain, on n'est pas homme du tout. C'est oui, il est, il est plus jeune. Oui, il est comme ci, il est comme ça. Et on va toujours juger par rapport à l'apparence. C'est-à-dire, moi, on m'a déjà jugé par rapport à ma coupe de cheveux. dire que. Tu dis que non, si lui là, il a une trucs comme ça, c'est parce qu'il ne peut pas être capable de faire ça. Des trucs qui n'ont même aucun sens en fait. Donc c'est pour vous dire que si vous voulez réussir en Occident, vous devez vous rapprocher les uns des autres. Il faut arrêter de critiquer, il faut arrêter d'insulter, il faut arrêter de voir le mal à chaque fois. Il faut arrêter juste, il faut passer à l'action. Que de passer le temps à blablater sur les réseaux sociaux, à raconter du je ne sais quoi. Allez vous documenter, allez vous instruire, allez vous chercher des connaissances qui vont vous servir à bâtir un avenir meilleur je ne comprends pas que par exemple beaucoup parmi les immigrants parce qu'on va dire que oui quand on quand, quand immigre au canada oui c'est difficile non oui c'est difficile mais pourquoi est-ce que c'est nous qui sommes les derniers alors que par exemple on, a, on va prendre l'exemple des asiatiques ils parlent même pas la langue mais ils sont plus loin que nous ok on va prendre l'exemple de toute autre communauté nous le problème c'est ce problème d'ego ce problème de pas être humble et ce problème de toujours voir le mal Partout. Moi, ça me fait rire parce que beaucoup de personnes qui ont critiqué, mais je sais qu'il y en a encore beaucoup qui le font, mais ça, on ne peut pas changer ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué ce que je faisais au début, qui sont devenus mes clients par la suite. Et vous vous reconnaissez. C'est qu'à un moment donné, quand vous voyez que quelque chose fonctionne, à un moment donné, il faut lâcher prise en fait. Se dire que, ah, il se dit que peut-être qu'il faut se remettre en question. Okay? Si vous voyez quelqu'un qui carbure pendant cinq ans sur le web et que vous continuez de vous dire que oui, c'est un vendeur de rêve, c'est un faux, c'est pas possible. C'est qu'à un moment donné, je ne sais pas quoi vous dire en fait. Rien que les publicités qu'on met en ligne, ça prend de l'argent. Donc, c'est pour vous dire que si vous voyez quelqu'un qui fait des publicités constamment pendant cinq ans, c'est qu'à un moment donné, les choses marchent. Vous voyez ce que je veux dire? a des témoignages, etc., etc. Donc, clairement, moi, c'est vraiment pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Oui, pour éduquer les personnes à investir en immobilier, mais également pour permettre à des personnes comme moi, à des personnes comme vous, de croire en leur rêve. Et croyez-moi que c'est possible d'y arriver si vous vous donnez les moyens. Mais vous n'allez jamais réussir en ayant un esprit négatif, en n'étant pas humble, en voyant toujours le mal et surtout en ne donnant pas j'ai donné c'est pas forcément donner de l'argent c'est à dire c'est donner de son temps donné partager ses connaissances. On ne sait pas qui sera qui demain. Tu peux venir voir ton ami qui te dit voilà aide-moi peut-être à acheter ma première propriété. Toi tu lui caches l'information. Si ça se trouve demain cette personne-là sera une autre position et pourra te tendre la main pour t'amener de l'avant. Mais si toi tu lui as dit non tu penses que cette personne va t'amener Et aujourd'hui c'est la raison pour laquelle moi j'ai créé cette chaîne YouTube j'ai créé pas mal de groupes, on a des masterclass etc où on connecte les personnes entre elles pour leur permettre d'aller de l'avant. J'ai un groupe Facebook avec des centaines et des centaines de personnes que j'ai accompagnées. Ok, je fais exprès de les mettre dans ce groupe là parce que le jour où on aura un projet en commun, par exemple d'aller acheter une tour comme celle-ci, je saurais vers qui me tourner parce que je pourrais dire, ok, voilà le groupe qu'on a créé, vous savez exactement comment est-ce que ça fonctionne immobilier, là on a pour ambition d'acheter une tour comme celle-ci, est-ce que vous êtes prêts et je sais que ces personnes seront près le moment venu parce que je suis allé vers eux ils ont été comment dire ouverts à apprendre de nouvelles choses ils ont été humbles d'accepter de nouvelles connaissances qu'ils n'avaient pas malgré le fait que pour la plupart je sois plus jeune qu'eux mais ces personnes là aujourd'hui sont multipropriétaires certains sont millionnaires voire même multimillionnaires en immobilier et vous devez faire comme eux allez juste regarder les témoignages de ces personnes là et vous m'en des nouvelles. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et surtout, restez connectés et inscrivez-vous à nos prochains événements et vous trouverez le lien juste en dessous. C'est de vous et c'est ça. À très bientôt. Ciao.